Si on vous a choisi aujourd'hui, c'est parce que vous êtes... Vous êtes le moins pire. Bonjour à vous. Merci de nous faire part de votre présence aujourd'hui. Vous allez rapidement constater que nous avons des critères bien définis hein, en ce qui concerne nos attentes. Tout d'abord, présentez-vous et pourquoi vous prendre vous plus qu'un autre Alors écoutez, euh, moi c'est Phil. J'ai déjà casté pour euh, plusieurs colocations. Bonjour Bah moi c'est Max euh, Chimilien, c'est mon copain, c'est mon inscrit. Vous pouvez m'appeler Philou, Philin ou Fifi. Bonjour Julien, je suis étudiant en école supérieure de gastronomie internationale. Euh... Philou, Phili, mes amis m'ont longtemps appelé flipette, Mais pour les intimes, c'est Philippe. Écoutez, je ne suis que chauffeur. Je ne compte pas rester bien longtemps. J'espère adopter un pingouin avant la fin de l'année euh... Ma famille a toujours pensé que j'avais un grand talent pour cohabiter avec des gens Il de hein se fait virer de l'internat Un il se fait virer de l'internat Je vais fait virer de chez moi du coup Je cherche une colocation hein Un dino, je, je cherche une colocation <rire> Bien, mais du coup euh, qui se porte garant C'est mes parents Très bien, et qui exerce comme profession Ils vendent des saucisses Mais c'est pas un métier ça Ah si si si, ils sont saucissonniers. Mon père est bureaucrate depuis... Écoutez, je viens de perdre mes parents. Pourquoi n'a-t-il plus de parents Ils auraient ils mangé Et du coup, ils se portent quand même garant. La garantie, c'est ça. <rire> euh. Pourquoi essaye-t-il de nous acheter avec deux sacs de farine C'est père belle Je ne mange pas de ce pain-là. T'entends, nous Ils veulent pas de nous. <rire> ça je différent. Maman m'a toujours dégoûté. Oh, vous savez, j'ai déménagé en octobre 2010. J'ai suivi mes parents, mes frères, mes sœurs et de toute manière, je pense avant tout. Oui, que... bon. Quel genre de plat êtes vous êtes capable de nous concocter Eh bien, écoutez, je sais faire une émulsion de potiron au navet blanc. Je gère pas les émulsions, moi. Il faut savoir que je suis pas très bonne au fourneau, mais j'excelle dans d'autres domaines. Bon alors moi je suis pas là pour le casting, je pense que vous vous en doutez, hein euh, Avec la soirée que vous m'avez encore fait hier soir, je commence à en avoir plein de cul quoi, faut qu'on vous prévienne combien de fois Les gonzesses avec leurs talons aiguilles, ça n'arrête pas, elles peuvent pas les enlever leurs godasses Et en plus ça rigole comme des cannes, putain ça fait chier tout le monde Moi je vous avertis, la prochaine fois, j'hésite pas, j'appelle les keufs, c'est la derre. ok Bon par contre maintenant j'aurais besoin d'un petit pot de crème, s'il vous plaît Êtes-vous êtes capable de tout partager, comme par exemple votre dentifrice ou votre brosse Et votre calice ET à neuf Franchement, brosse dents, c'est chaud quoi. Bactéries, euh, l'hygiène, ça tue quoi. Des tuiles caramélisées aux esponades complètes de Camargue et ses graines de césar. Oh, dégueulasse Dégueulasse Oh non, casse dégueulasse. dégueulasse Ah oui Il monte. Oh là, dégueulasse hein. Vas-y, dégage Casse-toi là Est-ce que tu fumes Tu payes ta clope Non, Maximilien, tu fumes, coquin. Oui. Êtes-vous capable d'avancer les courses et votre essence Et numéro de ta neuf Pour les courses, je peux vous faire un chèque, c'est cadeau. Euh, pour l'essence, voyez avec mon chauffeur, Siméon. Mais Siméon Mais où est-on passé, ce gredin un entremet contemporain de Dinde, accompagné de son voluptueux biscuit d'Orascas, aux racines d'hiver. Haute-moi hum. d'un doute. Que cuisine-t-il Je vous ai déjà dit que de toute manière, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis qu'un simple chauffeur. Oh, Siméon, Simeon. Mais cesse d'importuner ces jeunes gens. Ah, ces noirs. Ils étaient bien moins bavards dans le temps. Je regarde mes comptes. Des champignons Vous voyez ces petites têtes dans la forêt l'automne Hein On a envie de les croquer, on a envie de les pomponner Moi j'aime la vie, je croque la vie Et c'est pour ça que dis-je La vie c'est quoi C'est la terre, le feu et l'eau Mais les quatre éléments de la vie Et voilà qui tourne autour de cette vie La vie, c'est des champignons, c'est des champignons Oh ta gueule On va donc maintenant aborder l'élément clé de l'entretien Sache que tu peux faire la différence On a pas de play, t'as une play Non Dégage, casse-toi Colabo big. Vous savez, je suis contre cette nouvelle technologie. Elle nous abrutit face à cette beauté naturelle que l'on pourrait qualifier de... Tu disais quoi déjà J'ai la lui. Me retire Me retire Ça retire. Me retire, je, je retire. -je. retire Il retire, je retire. J'ai la 4 ah je le foot oh. Mais j'ai qu'une manette Mais J'ai une mère jeunesse Un risotto de Saint-Jacques sur son lit de fenouil et sa parandole de légumes anciens. Bon bah sinon... départ. Ah, Ah voix Et pour finir, bonus, avez-vous un talent particulier Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, MAXIMUS CINÉBUS, vous allez bien Est-ce que je peux y refaire parce qu'en fait euh, j'étais pas super concentré Vous me laissez une chance C'est parti Bonjour les colloques, vous allez bien C'est MAXIMUS qui Bien retour <rire> Vous avez pas droit de me taper, une lunette T'as fait du sport avant de venir Euh, non. T'es pété. Bon, c'est sûr, il a pété. on oh, c'est sûr, il a pété. Oh, bon, c'est sûr, oui, c'est sûr. Bon, oh, c'est sûr, celui qui a pété. Oui, allô Comment faire une vidéo, je te cherche Oui, j'arrive, Maximus Maximus... Ne serait-ce pas la boutique qui nous a fait un tour de ventrilo... De ventrilo, qui nous a fait un numéro. Oh la salope... La salope... La salope. Oh, la salope. salope Oh la salope... Si on vous a choisi aujourd'hui, c'est parce que vous êtes... Vous êtes le moins pire. Le moins pire Le moins pire Premièrement je vous ai dit mille fois que je ne suis que chauffeur et je passe pas casting Et puis, vous croyez vraiment que j'accepterai de vivre avec trois racistes comme vous à chaque fois que vous avez besoin d'un noir pour l'une de vos putains de vidéos C'est moi qui dois le faire Et puis, vos blagues du genre euh, j'ai mangé mon père Vous trouvez ça malin Vous trouvez ça malin Ce n'est pas malin d'ailleurs, c'est malsain L'aristo, il a besoin d'un chauffeur, comme par hasard c'est le noir de l'histoire. Et puis, j'ai eu de la chance hein. que ce soit l'autre custode qui se tape la blague du il a pété, il a pété. Je vous préviens, hein, vous n'êtes pas prêt de me revoir. Bande de blaireaux. D'ailleurs, j'en ai marre de cet accent que vous me faites faire. Je m'appelle Francis et je viens de Brest. Et je vous emmerde.